Et salut à tous, c'est spirit j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo euh, donc, sur Survival Modcraft, la série modée, vous la connaissez. Hein Et euh, aujourd'hui, on va j'ai rajouté un mod qui s'appelle Chips. je pense qu'il y en a qui connaissent. Euh, qui en fait, c'est un mode où tu peux créer tes bateaux avec des blocs montre un petit peu à quoi ressemble le mode bon il ya plein de slime mais sans s'en fout euh, je suis sur une map de tête c'est par là il ya les trucs voilà donc par exemple on peut créer euh, faut jusqu par exemple des éplins bon lui il est un peu moche mais euh, voilà il me servait de test euh, on peut créer aussi euh, des bateaux on peut créer des trucs qui volent et des trucs qui flottent. Par exemple, ce Zeppelin-là, il vole parce que j'ai mis des blocs pour voler. Ce bateau, il vole. Par contre, cette montgolfière euh, un peu cassée, elle, fl elle flotte. Genre, en fait, euh, je vous montrerai les crafts après. Mais genre, euh, c'est trop marrant ce mode. Tu fais là, tu fais Assemble Chip, mon Chip. Mon anglais, c'est toujours pas amélioré. Et là, regarde, par contre, il faut un nombre conséquent de ballons. Et donc là, tu vois, tu montes. Bon, par contre, c'est un, un... Comment ça s'appelle un truc là avec du charbon contient un, un tout petit pare -prise. Puis après, tu, tu diriges ça avec ZQSD. Mais ça se dirige très bien. Et donc après, si tu veux te poser sur la piste d'atterrissage, tu te mets droit, tu descends. Et regarde, comme par magie. Là, tu fais K pour ouvrir l'inventaire. Disassemble. Ouais, je me suis uh, un petit peu foiré, Assemble, chip, mount. Ah ouais d'accord Il est comme ça le truc Genre euh, là tu vois ça ça peut Attends on va aller un petit peu plus loin Sauf si tu fais shift Et normalement on désassemble Voilà Alors on meurt hein Et donc euh, voilà Après tu peux descendre machin Et donc euh, tu peux mettre pas mal de trucs dedans Il y a, y a genre euh, masse ballon Pour que ça vole quand même Après il y a masse siège Tu peux t'asseoir dessus Quand euh, le truc il est allumé Genre attendez Je vais vous l'allumer Shift Ah ouais ouais c'est vrai j'ai oublié sur le parachute Donc là par exemple Je sais pas moi Tu prends ce siège là Ouais mais c'est pas sympa ça Ouais d'accord ah, désassembl... Alors est-ce qu'il y a des moutes moutes pas loin J'en avais fait produire normalement. Donc je vais faire produire des animaux devant chez moi parce que j'en ai tué quelques-uns mais je vais juste aller me faire un truc pour couper les laines déjà ça en donne plus et en plus ça tue pas les animaux. Alors déjà que c'est la galère. C'est... C c non c'est quoi Ok. Hop le son dégueulasse bien sûr. Euh attends j'ai pas du fer là là dedans Ah j'ai pas de fer j'ai qu'un pantalon Bon j'ai repris des patates Le, le forme des patates bon je fais ça en off Ça sert à rien de voir un, un gars qui, qui est en train de cueillir des patates D'ailleurs ça pousse Ça pousse genre tellement vite Bon par contre ça, ça bouffe masse eau Mais ça pousse genre tellement vite que je passerai ma vie à faire ça toi Je pourrais même pas faire de vidéo si je récupérais tout Electric chest Bon ça j'ai toujours rien compris euh, YOLO 22 répète YOLO 22 cette Password Alors, euh, des fils, j'en avais eu deux là. Des fils, ça se craft avec soit du coton, mais ça, j'ai la flemme d'en faire pousser. Soit avec un macérateur, ça en donne que deux. Soit avec un crusher, ça en donne quatre. Et le crocheur, je sais pas si je l'ai. Euh... Non, apparemment, non. Il n'y a pas autre chose pour faire euh, des fils. J'en avais, avais vu un autre. Pulverizer. Est-ce que le pulver là D'accord, attends, j'en mets qu'une là. D'accord, ça me fait rien, merci. Ah si, attends. Voilà, ah, des strings. La masse string là. Des air balloons. Ah ouais, en fait, tu peux faire de la laine et tout avec. Ok, alors, donc, du fer. Deux de fer, s'il vous plaît. Bon, j'en ai 64. Parfait. On va aller couper un petit peu de laine. Montez, c'est parti Euh, donc euh, bah, j'ai récupéré 48 laines blanches 3 laines marron 15 laines gris clair Et 3 laines gris euh, foncé. Hop attendez Hop voilà Je remets Oh je casse tout Je remets mon chausson euh, ouais et laine grise Donc euh, bah voilà Pulver Hop Voilà ça va mettre plein 12, 16, parfait, 4, 4, c'est tout, 15, j'ai un stack, comme bon, on peut déjà commencer à faire des ballons, Allez, aller regarder de la laine blanche, hop, 61 voilà oh, il nous manque quelques petites laines pour faire un stack mais je pense pas que ça devrait ça devrait être trop gênant Robit retourne sur ton socle toggle drop pick up mode what c'est quoi ça Teleport back home voilà et on va t'appeler hmm. Comment on va t'appeler Iron Robot, c'est pas Iron Man. Hop. Euh, c'est parfait, j'ai oublié d'enlever le régular. Euh, nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut pour notre truc C'est simple. Mes deux... What Bon, bref. Ships Helm. Oh, un fer, un stick du bois. Oh Eh, c'est pas dur. Wooden Crate. Ça sert à quoi ça sert à rien moi me pas servi ouais air balloon mesurement de jauge ah voilà là c'est un peu plus compliqué bon, pas trop en fait donc euh... ouais steam engine et short buffer c'est quoi ça ah mais c'est pas pour nous ça steam engine ok ouais donc en fait c'est carrément pas dur il te faut du fer. J'ai remarqué. Non, pas ça. Il te faut de l'or, de la redstone, du bois et du verre. Du bois, des sticks Encore du bois et des vitres. Il y en aura pas assez. On va reprendre un petit peu de verre. Allez. Un en plus pour faire des vitres. Voilà. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 qu'est-ce que j'avais dit de faire de la redstone de d'or hop, voilà, on a les jauges ensuite, il nous faut ça là, et il nous faut je me refais un saut ouais je me refais ça ça et j'ai oublié le four bien sûr alors on a ça on a les air balloon. on a le truc non c'est pas le bon c'est chips helm ok ok ok il faut juste être voilà, deux stacks, ça devrait déjà être pas mal. Des sticks, et ça, ça retourne au coffre. Tuc tuc, hop. Le fil aussi, et ça aussi. Ça s'appelle un coffre à bordel. très utile. Hop, alors on va t'en prendre un là, et un là. Voilà, qu'est-ce que je voulais si je voulais euh, du bois, du bois, du bois, du bois pour pouvoir faire un truc euh, le le voilà le j'ai oublié nous en fait on avait masse four le zeppelin voilà avec un petit peu de verre on va essayer d'en faire un peu mieux que celui que j'ai fait sur le test ou alors un bateau volant voilà ça dépend on va voir déjà faut faire la station de départ donc euh... C'était quoi ce truc What the fuck Weakness 3. Et donc voilà, on se retrouve euh, donc euh, après. Bonjour, qu'est-ce que tu veux C'est un bug en fait. C'est un bug graphique. Je peux rien y faire. J'ai redémarré le jeu et mon ordi. J'avais pas compris. En fait, je pense que c'est un bug graphique j'ai testé plein de texture pack et ça m'a rien fait euh, en fait le mob s'appelait s'appelle un balaz je crois que c'est ça et en fait euh, en gros c'est comme un blaze version euh, version euh, monde normal tu vois donc en fait le mob j'ai essayé de le buter sauf que je n'arrivais pas à le toucher pourtant j'ai une épée hyper cheat d'accord j'ai juste euh, j'ai juste pas envie de. comment, de, de knockback. Voilà pour pouvoir plus facilement tuer les mobs. Par contre, j'ai pas trouvé de fire aspect. Je suis choqué dessus. Mais bon, bref, voilà. Euh... Donc, en gros, voilà le mob. Euh, ils avaient bien dit sur FTB. Euh, euh, le, fin, le wiki FTB. Ouais, il faut avoir looting pour le tuer. J'ai essayé de taper vers là où ça tirait. Et voilà, donc en fait, non, le, le mob normalement, en plus il y avait une photo du mob, donc le mob normalement doit s'afficher et tout. Donc euh, je me suis barré. Euh, je me suis barré. On en parle de la map qui est plus générée ou pas Ah si, je sais pourquoi. Regarde, hop Voilà. Donc en fait, euh, voilà, je me suis mort à perpète ici. Les mobs ont des pop et je suis revenu. Et je pas réussi à faire autrement. Merci les bugs. Ça, on s'en fout. Euh, donc, on, je disais qu'on allait faire une petite avancée pour pouvoir monter dans notre futur vaisseau. Je, je devais prendre du bois dans mon coffre. J'ai la flemme. Donc, voilà. Euh, ouais, hop, hop, hop, hop, hop. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis up, mais c'est pas grave. Ouais. Euh, non. Ah si. C'est bon. Voilà. Regarde. Regarde-moi ça. Cette petite avancée des familles pour pouvoir euh, aller sur notre vaisseau de guerre. Et donc là après je vais aller chercher mon bois Voilà Regardez je vais aller chercher mon bois euh, Le truc ça, ça va donner l'impression Qu'il est incrusté dans la falaise carrément Ouais euh... D'accord J'ai plus de stone brick La déception d'un homme Je referme pas les portes Tu suis un fou Tu me connais pas ah si, la, la plupart des gens qui sont à à ma chaîne c'est des gens du collège donc ils me connaissent, mais euh, mais voilà. Ok, allez c'est parti, on fait que... C'est mieux s'il y a du charbon en fait dans le fort. Euh, ouais. Lui, il n'y a pas besoin, tu peux repartir. Alors, du bois normal, on va reprendre un stack. Ah mais il y a encore de la stone, ouais bon. Ça restera dans le four. Hein. L'homme qui utilisait le plus vite le charbon de la planète. Les chinois. <rire> Mec, ça parle de chinois. Ok. On arrive, on ouvre les portes. On repart, on ferme. Ah ouais. YOLO Heureusement, j'ai mon jetpack et mes bottes de free running. Alors, je suis absolument pas sportif donc euh, voilà, mais. Est-ce que c'est pas bien là Et la cobble, c'est pas moi, c'est la génération. Ouais. Alors, c'est plutôt bien. Euh, là. Là. Je vais le laisser comme ça. j'ai bouffé ma patate. Oh, je vais pas recharger les batteries du truc, le... Du... Je sais plus comment ça s'appelle. Du jetpack. Euh... avant ah, vont être vite de ouf. Oh là là. Allons voir. Par contre, après, on va mettre euh, un truc là. Enfin, on va mettre genre euh, du bois ou je sais pas. Oui, je sais. Je vais m'avisser du bois. My life is bois. Ok, alors. On va mettre une table de craft là. Et on va mettre... Des escaliers Là. YOLO Ta ta ta ta eh mais ça marche trop bien le truc, regarde. Ça casse pour tout et n'importe quoi. Ça, je vais le prendre en outil à tout faire. Hop. hop. Et hop. Voilà. C'est ça. Euh, lui, on va le prendre là. Ouais, non. C'est mieux avec le bloc. Je teste des trucs. Je teste des trucs, ok Attends. Voilà, là c'est bien. Là c'est mieux. Ah, regarde, regarde, regarde. Bon, à part que je suis trop nul voilà ça ça marche carrément mieux mais ouais c'est clair ça marche carrément mieux je me parle tout seul tout va bien je sens je vais aller dans un hôpital petit patrick oui je dis pas psychiatrique c'est un délire d'il y a 4 ans <rire> le mec le mec c'est il se garde des délires d'il y a 4 ans en poche tu vois on sait jamais alors, voilà, voilà. Ok. On va faire une rampe handicapée. Euh, je sais plus comment ça se fait, mais euh, bon, bref. What Il est où Ah, si. Et bon, attends. Je sais plus comment ça se fait, mais... Mais bon. Alors, comment fait-on... Un carpenter. Ah, là. ah oui d'accord. J'y étais pas du tout. Ah là. Comment fait-on ça J'ai oublié un truc. Ça s'appelle un sandwich. Non, des carpenters. Voilà, regarde. Et là, on te fait. Hop. Et regarde, t'as la petite rampe handicapée. Voilà. On sait jamais. Au moins, tout est légal. Là, ici, on peut faire quoi avec ça Avec deux. Ouais, on peut faire un marteau on peut faire des potes, de... non on peut même pas faire de pots de fleurs on peut faire des barrières on peut faire des barrières parce que j'ai rien à faire ah regardez on va faire ça comme ça voilà Alors... et là on va te mettre pareil voire même Genre même fait les escaliers, quoi. Hop. Voilà. Et là, t'arrives, tu montes. Dégueulasse comme jamais. <rire> C'est parfait. Nous décorons notre maison un petit peu... Euh, en ayant un tout petit peu bu. Voilà. <rire> ouais, allez. On casse ça. On casse là Moi, je sème des tables de craft. C'est ma vie. Voilà. Au revoir. Donc, maintenant on va pouvoir s'atteler à faire le vrai truc de la vidéo parce que ça fait déjà à peu près 72 000 minutes que je tourne. Et donc, on va. Euh... On, va... on va faire quoi On va chercher des Roaquid oh, de planks. Voilà. Et donc là on va quand même juste faire la petite entrée qu'on avait faite en un peu mieux. C'est-à-dire que la planche que j'ai perdue là, que je sais pas où elle est, on va pas la retrouver. C'est ça exactement. J'ai l'impression que tout ce que je casse à l'atomique des assembleurs, ça se casse. puis tu le retrouves plus. Passif. What the fuck? Bon bah c'est pas grave on a perdu une planche reviens là toi. Alors nice ok non oui voilà Donc là, voilà, tu as la petite entrée. D'accord euh, Ouais. Tu as la petite entrée. Bon, ça, c'est la base. Tu Le cockpit qui est toujours en dessous parce que sinon, c'est la galère à garer. Alors ensuite, il nous faut une table de craft. Voilà. Il nous faut trois échelles, parfait Regarde-moi ça, ouais d'accord. Bon, ça servait pas grand-chose les échelles, on va dire que c'est pour euh, si jamais euh, t'as pas de jetpack. Voilà, donc là t'arrives. Et donc là on va euh, naviguer euh, bah donc à celle là on va mettre ce truc là avec l'eau charbon je crois pas que ce soit obligé de mettre le volant au dessus mais bon voilà j'ai envie de mettre le volant au dessus là pareil pour l'instant c'est le même cockpit hein. les deux petits trucs voilà la télé t'as les deux les deux machins les sièges, de toute façon, on s'en fout. Et puis, euh, bah Là, après, pour monter, il faut faire ça. Voilà. Alors, pour monter... Eh J'ai pourvu, il y avait un trou. pas voilà. là là là c'est très bien là on va on va dire qu'il sera en chantier parce que je pense pas qu'on va pouvoir le finir avec tout le nombre de de ballons qu'il va falloir quand même pour faire un plein mais bon voilà Alors... C'est simple, tu mets en over. Voilà. J'ai plus de bois, merci. Genre, j'ai vraiment plus de bois ou pas J'ai fait cracher le jeu. Ah non. Ok. Euh... Ouais, bah il manque du bois en fait. Genre, il manque masse bois. Allez, c'est parti. Allons couper 3-4 bûches. Hop Voilà, parfait. J'ai juste oublié un léger détail. Là, voilà, on fait des planches. Bon, alors pour l'instant, ça ressemble à une coque en verre. C'est pas mal. J'ai vu mieux. On va te faire un truc plutôt arrondi. Quand tu arrives là, regarde là regarde c'est pas très arrondi tout ça c'est quand même un peu ouais c'est quand même et puis là pareil on fait hop un deux voilà là non plus c'est pas très arrondi c'est pas grave hop par là Donc. Hop. On va cacher le bois moche. Donc là on laisse normal Ouais j'ai bientôt plus de batterie dans mon truc Et par contre j'ai plus de laine Donc bah voilà Le seum bon Bah c'est tout pour aujourd'hui euh... Dans le prochain épisode on va terminer le Zeppelin donc, euh, je vais farmer de la laine en off pour pouvoir faire masse flotteur, euh, non pas flotteur, des air balloons, masse air Balloon. Et donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo euh, sur Survival Minecraft. Non, la prochaine sera euh, sur euh, du Clash of Clans ou du Clash Royale parce que j'aurai mon nouveau portable normalement. Donc. Euh, ouais voilà et la prochaine vidéo de Sur le Valmodcraft on terminera ça donc euh, le Zeppelin le voilà le truc volant donc euh, j'ai hâte mais, mais pour l'instant ce sera pas tout de suite voilà donc euh, j'espère que la vidéo t'a plu si elle t'a plu tu peux laisser un gros gros pouce bleu ça ne marche pas Voilà c'est bon ça marche pas du tout si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Euh, ou tu peux même t'abonner à la chaîne, la par euh, la par euh, partager la vidéo, euh, et puis laisser un commentaire. On va faire des échelles, juste. Voilà. Donc, euh, bah moi, comme à chaque fin de vidéo, je vous dis salut à tous. C'était Spirit. Ouais